Bonjour, pour cette 28e vidéo, je vous fais un dessin d'une personne qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi dans ma vie et qui est partie il y a quelques jours. J'ai appris son décès aujourd'hui et euh, plutôt que de vous parler de responsabilité, ça me paraissait logique que je le dessine. Alors je vous dis demain, euh, en principe, pour vous parler de la responsabilité. Au revoir, à demain.